milieu de terrain, ah il a tenté le petit pont, ça passe pas alors la balle pour Dagoulou Dagoulou qui joue avec euh, Ney Slimane Ney Slimane qui a joué avec Ney, il lui remet la balle à Ney Slimane Ney Slimane qui écarte sur le côté le centre et avait le pied de Bakayoko qui dégage, ça revient dans les pieds de Baraja Baraja, Ney Slimane Ney pour Dagoulou, la frappe de Dagoulou elle est touchée et sans danger pour le gardien Sefouine qui prend euh, tout son temps pour dégager soit 65e minute de jeu et toujours cette avance pour la Giazzawara, sans grand danger ce dégagement et le ballon pour euh, la défense mouloudienne les Hamarawa qui essayent hein, de trouver des solutions et qui n'arrivent pas et qui vont quand même de l'avant allez le centre il est tout seul ney la frappe de ney et au dessus de la transversale ah il était seul là bas donc euh, au deuxième poteau on le voit ici ah, il avait largement le temps de bien fixer le gardien et Sefouine a avant sa frappe, mais dommage. Ah, il s'est précipité. Il a voulu euh, prendre cette balle comme elle venait. Pourtant, il avait bien amorti son ballon. Et Sefouine, qui va pouvoir se dégager. Alors, ballon de Sefouine dans le rang central. En jeu avec euh, Belgilali. Belgilali qui écarte sur Belkhir. Belkhir, Terbaah. Et ce sera un corner concédé par Belabès en faveur de la GS On ne prend pas de risque du côté du MCO. Surtout euh, aussi près ou dans la surface de réparation. Allez jouer à la moi ce corner. Barbarie, Le centre frappe là a détourné de la tête de Aoudou. Mais que dit l'arbitre, il euh, y a faute pour le MCO on va revoir cette action, ah voilà la petite faute de Aoudou, sur euh, Taïdi, Et la remise en jeu pour le MC Oran, Dagoulou. Daboulou qui garde le ballon, ah Dagoulou qui a cherché Aoued euh, passera pas, récupéré par euh, Telbah. et il est fauché, Abelkir pardon,